Nouveau tour de jardin, nous sommes le 26 août euh, ça fait plus d'un mois et demi en fait que j'avais pas fait de tour de jardin donc euh, comme tout était bien sec j'ai pas voulu euh, filmer le jardin euh, dans cet état là euh, bon depuis il a repris les couleurs donc euh, en plus euh, de la pluie est annoncée euh, chez nous pour mercredi ah, il devrait encore euh, reprendre quelques couleurs donc euh, voilà un petit euh, un petit aperçu des, des lavandes. Donc là, on a les roses trémières qui ont poussé. Donc les graminées. Voilà, on voit que la serre est toujours bien verte. Donc je ferai aussi un, un tour de potager euh, prochainement. On voit que le sol est encore quand même assez jaune. Donc les escalonia ont pas mal souffert aussi. Alors peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu moins sur cela. Mais les autres sont vraiment bien, ont bien séché en fait. Donc là, on voit que la partie droite est un petit peu plus verte. Dans le centre, c'est quand même encore bien jaune. J'ai mes pommes qui sont protégées, qui continuent de pousser. J'ai fait tomber toutes celles que, de toute façon, je ne pouvais pas protéger parce qu'elles étaient trop hautes. Le Malus Everest est euh, plein de petites pommes là pour, euh, pour cet hiver, pour les oiseaux. Donc elles vont bien rougir. Bon, là, toutes ces feuilles, en fait, ce n'est pas le vent qui les a fait tomber, c'est moi en, fait, en tapant euh, sur les pommes dans le pommier pour, euh, pour les faire tomber. Donc la minier, bah, il, il a eu un petit peu de mal avec le, la chaleur. Euh, je vais l'arroser, je pense, un petit peu. Oh, le cerisier se porte très bien. Alors euh, les buis, euh, je vais sans doute les conserver pour l'instant parce qu'en fait sur cette partie là je pensais les, les arracher pour les remplacer par euh, du chèvrefeuille nain et euh, bon ils ont l'air de reprendre donc euh, comme j'en ai aussi quelques-uns sur le côté mais beaucoup moins qui sont en bon état euh, bah, je vais les euh, je vais les transférer ici quand il fera un petit peu moins chaud pour essayer de garder une ligne entière de, de buis euh, en bon état en espérant que j'ai plus d'attaque euh, sur mes buis Les rhododendrons, malgré la chaleur, malgré la sécheresse, ils s'en sont pas trop mal sortis. Donc je les ai pratiquement pas arrosés, et malgré tout, ils s'en sont plutôt bien sortis. Là, les vivaces, elles ont pris un petit peu d'ampleur par rapport à la dernière vidéo. Donc le cornus a assez souffert de la sécheresse. Donc j'ai dû l'arroser. Il fait partie des, des arbres qui ont vraiment souffert. Là on voit le liquide en barre qui, qui commence à... À avoir ces feuilles qui, qui rougissent donc euh, ça va devenir très joli en fait quand euh, cet arbre là sera plus grand et que les, les feuilles vont devenir rouges comme ça. ça ça va vraiment être joli mais malheureusement ça sera le signe euh, de la fin de l'été donc l'arbre à bonbons euh, ben il continue de pousser euh, on, on voit les, les petites billes qui euh, qui sont en place le végélia bah, lui il pousse euh, il pousse plutôt pas mal il n'a pas trop souffert de la, de la sécheresse euh, par contre voilà je vous montre mon autre cornus voilà celui ci euh, <rire> je l'ai arrosé parce que vraiment euh, il était en train de mourir hein. on voit que la moitié des feuilles sont desséchées les cassissiers ben, ils poussent pas mal donc euh, je devrais avoir des fruits l'année prochaine pour faire de la confiture donc, de ce côté là qui est un petit peu plus à l'ombre il ben, n'y a pas de problème ça, ça pousse plutôt pas mal donc les rhododendrons sont bien protégés de ce côté là en plus euh, ils ont l'ombre du robinier là qui a bien grandi cette année c'est un arbre qui pousse quand même assez rapidement. Je vais me reculer pour euh, avoir une meilleure, euh, une meilleure vue sur le robinier. Donc euh, voilà, je le retaillerai encore un petit peu pour qu'il se densifie. Donc là, les noisettes, eh ben, ça ne devrait pas tarder à tomber. Voilà, donc je vais pouvoir euh, ramasser les noisettes. Il y en a déjà qui sont tombées. Donc euh, voilà, c'est toujours sympa. Il y en avait plutôt pas mal. Donc euh, je vais voir ce que ça va donner sur la récolte. Donc l'arbre à caramel, euh, lui, euh, bon, il a un petit peu souffert, bien sûr, de la sécheresse, mais beaucoup moins que euh, la première année où je l'avais. Euh, Implanté, donc il euh, y, y a des feuilles bien sûr qui se sont desséchées. Ça, on n'y peut rien. Euh, par contre, il euh, y en a quand même une majorité qui restait, donc, euh, est restée, donc c'est plutôt pas mal. Il commence à s'habituer euh, au climat. Là, j'ai mon albisia euh, bah, qui, qui a bien poussé encore cette année. Donc il n'y a plus trop de fleurs, il a encore été euh, attaqué par les pucerons à nouveau. Donc je le retaillerai encore un petit peu, je pense. Pour essayer d'équilibrer un peu le, les ramures. Ah, j'ai mon lilas des Indes derrière qui euh, a commencé à fleurir. Donc il a fleuri plus tardivement, j'ai l'impression. Alors peut-être à cause de la sécheresse aussi. Donc euh, bah, c'est plutôt joli. Hein. Et là, comme il y a des repousses au pied, je pense que je vais faire des boutures. Je vais couper les, les repousses là qui l'épuisent. Et je vais faire des boutures. Je pense que je peux en faire euh, au moins deux. Donc on va voir ce que ça donne. Le rangé du Mexique euh, qui avait eu un, un problème, euh, bah, lui, euh, il a l'air d'aller. Il, euh, il a bien reverdi. En fait, j'ai vraiment enlevé toutes les parties. Euh, qui était, qui était malade, d'ailleurs on voit qu'il y a une, une floraison remontante euh, qui est vraiment très légère, hein. là il y en a peu en tout cas sur celui-ci bon, c'est assez logique parce que déjà il, il a quand même souffert donc il y en aura peut-être aussi sur celui-ci sur celui-ci bon, celui est plus beau hein. euh, il faut savoir que l'autre a été plus beau que celui-ci euh, au moment où, euh, où je l'ai déplacé donc euh, il aurait dû être au moins de cette taille Là, j'ai taillé le saule crevette, vraiment, je lui ai fait une, une taille sévère parce que je m'en étais pas trop occupé. Donc le problème, en fait, c'est que là, on a quand même des grosses branches. Euh, bon, c'est un peu dommage, j'aurais dû m'en occuper un peu, un peu plus souvent. Donc, à côté, c'est un Végélia. Voilà, et le pommier à fleurs, là, le prairie fire. Donc celui-ci, c'est pareil, on voit que les branches, ça pousse dans tous les sens. Il n'a pas une belle forme, et je vais vraiment essayer de le retailler encore une fois, je pense juste avant le printemps, pour essayer de le faire plutôt pousser en hauteur, en fait, pour que le feuillage pousse en hauteur plutôt qu'il s'étale. Parce que l'idéal, ça serait quand même de pouvoir passer un petit peu en dessous. Et là c'est vraiment trop bas en fait, on ne peut pas vraiment passer. C'est dommage parce que c'est vrai quand ça fleurit c'est magnifique. Mais le problème c'est que là euh, il a vraiment une forme qui est vraiment pas belle. quoi. J'ai mes rosiers qui euh, qu ont vraiment besoin d'une taille. Là ça fait un moment que j'ai pas le temps de m'en occuper. Euh, trop de travail, donc euh, là intérieur, extérieur... Euh, donc du coup euh, il va falloir que je, je coupe toutes ces fleurs là et puis toutes les feuilles qui sont euh, qui sont malades là les taches noires on, on les voit bien ici c'est pareil les arbres à papillons c'est pareil il faut que que je coupe euh, que je coupe les fleurs fanées là donc euh, il en génère beaucoup moins le fait que, euh, que toutes celles qui sont euh, sèches en fait euh, n'ont pas été coupées l'hibiscus bah, il, euh, il pousse toujours euh, très bien il y a encore beaucoup de boutons donc, un, un autre euh, petit arbuste euh, que j'ai installé euh, récemment pour combler un peu ce trou là donc c'est un ceratostigma donc ça fait de, de jolies petites fleurs euh, bleues comme ça donc euh, je trouvais ça assez sympa euh, j'ai mon arbre à perruque qui est derrière donc euh, donc j'ai quand même élagué euh, l'arbre à papillon qui est juste à côté euh, qui, qui est vraiment euh, lui, lui masquait vraiment la lumière Derrière, j'ai mon autre hibiscus, donc c'est un violet, celui-ci. Donc qui est beaucoup plus petit, bien sûr, que le, que le blanc, là. Donc là, j'ai mon mimosa, qui ne fleurit plus, là c'est fini. Il a aussi euh, pas mal poussé. Et il s'est un peu redressé parce qu'il était un petit, peu, un petit peu penché. Donc euh, là il a bien, bien repris une, une forme plus sympa. L'appareil, les rosiers, euh, voilà il y, a, il y a plein de fleurs fanées là. Là il faut que je, je coupe tout ça. donc celui-ci c'est le céanote que j'avais déplacé qui était dans ma haie donc lui je l'ai bien arrosé aussi parce que vraiment comme ça faisait peu de temps que je l'avais déplacé il a vraiment souffert à cause de à cause de la sécheresse donc le lilas ça va ça ça fait un moment qu'il est implanté donc il a pas trop souffert là le rosier déco rosier lui bah il est il a aussi un peu souffert de, du manque d'eau, mais euh, bon, il est quand même dans un endroit où il y a, on va dire, une mi-ombre. Donc euh, il est quand même euh, relativement protégé. Donc là, les sauges arbusives qui ont bien poussé, elles étaient vraiment très petites. C'était un godet de 9 cm. Les hostas, à l'ombre, malgré la sécheresse, elles s'en sont bien sorties. Donc là, les astiles, j'en avais mis trois. Il y en a une qui se porte plutôt pas mal. Alors les autres, bon, celle-là, elle a l'air d'aller quand même. Mais la troisième, je pense que je l'ai perdue. Donc les, les plantes qui se trouvent dans ce coin-là, elles ont plutôt bien supporté la sécheresse. Donc j'ai mon forcicia qui a fait pas mal de repousse, là. qu'il faudra que je retaille encore. Donc l'arbre faisant, lui, bah, il a il a bien fleuri pareil, il est quand même un petit peu à l'ombre hein, donc euh, il arrive à quand même euh, à supporter assez bien le, la chaleur j'ai mon, mon palmatum euh, orange dream là, qui, est un peu, euh, qui est un peu séché là. Bon, là, ouais, la, la, la sécheresse, le soleil direct ça n'aime pas donc euh, j'espère que les autres arbustes vont lui fournir un petit peu d'ombre en poussant l'année prochaine pour qu'il souffre un petit peu moins en tout cas mon cerisier je vais essayer de le laisser pousser de ce côté là pour que vraiment ça le protège bien L'arbre de Judée lui il a quand même souffert, hein. il a beaucoup de feuilles qui, sont, qui ont été desséchées. Je l'ai arrosé un petit peu pour essayer de le, de le préserver mais bon je ne pouvais pas non plus euh, en plus du, jar, du potager euh, arroser euh, tout mon jardin. Donc, euh, déjà parce que ça prend du temps et en plus euh, j'avais plus forcément de capacité en eau euh, dans mes citernes pour, euh, pour pouvoir euh, les arroser. Donc là, j'ai mis un pied de rhubarbe, donc j'avais vu qu'il fallait plutôt le mettre à l'ombre ou à la mi-ombre. Donc voilà, je l'ai mis, mis ici. Je pense qu'il va bien se plaire. En tout cas, lui, il n'a pas souffert du tout. Je l'ai quand même arrosé parce que, comme je l'ai implanté récemment, je voulais qu'il s'implante quand même correctement. Le palmier, lui, il euh, n'y a pas de souci. La chaleur, euh, ça ne gêne pas plus que ça. Il continue de pousser gentiment. Donc là, la vigne vierge, euh, bon, elle, elle s'est un peu cassée en, en essayant d'escalader. Donc là, en fait, le câble qui court ici, c'est un câble qui va dans un coffret électrique donc ça passe sur le dessous donc il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau donc pour l'instant je la fais courir sous la porte de l'abri donc à terme je vais installer moi-même une rangée de tubes néon à l'intérieur pour pouvoir avoir un éclairage que je pourrais utiliser simplement en branchant une prise sur une rallonge pour l'instant pour en attendant que je fasse passer un électricien comme vous le voyez pour ceux qui, qui me suivent aussi sur facebook là j'ai complètement déblayé en fait euh, toutes les chutes que j'avais, donc euh, tout, tout ce qui n'était pas euh, en bois traité, ben, je l'ai récupéré, coupé pour les brûler cet hiver en la cheminée. Le reste, euh, ben, ça part euh, au recyclage. Et euh, j'avais aussi euh, coupé les branches de l'arbre, du tilleul, euh, que j'ai complètement déchiqueté. Donc euh, voilà, je m'en sers comme paillage au potager, donc euh, des feuilles, euh, des, des branches de tilleul et aussi. Euh, à des coupes de, de, de mes bambous, là, que j'avais fait Donc euh, ceux qui se trouvent là-bas. Donc là, euh, ben, je vais vous montrer que les, les graminées commencent à fleurir. Donc ça arrive en septembre, hein, les, ces graminées, là. En général, c'est septembre. Donc là, on voit les, les fleurs qui commencent à apparaître. Donc ça va devenir rose. On le voit un petit peu plus de l'autre côté. Il y en a très peu de ce côté-là qui fleurissent. Voilà, donc je vous montre sur ces graminées-là. Voilà, J'en ai plusieurs, là, des fleurs qui commencent à sortir. Donc ça fait des, comme des petits plumeaux, comme ça. Et ça devient rose, c'est vraiment très joli. Donc là, on, on, j'attendrai que, que ça change de couleur. Et si, si vous allez sur mon sur mon Facebook, jeter un coup d'œil de temps en temps, je, je posterai des photos dès qu'ils ont changé de couleur. Donc, on est revenu sous l'arche. Les rosiers, ils n'ont pas trop souffert en fait de la sécheresse. Donc il faudra que je, je retaille tout ça, parce que là, ça, ça part un peu à volo. Les bambous que j'ai installés l'année dernière, voilà, bah, ils sont plutôt pas mal. Hein. Ils ont, ils ont bien poussé. Ils sont en bonne forme. Par contre, le hou, euh, le hou, il a un peu souffert. Il s'est bien desséché là. Donc, euh, on voit que les billes commencent à, à changer de couleur. Elles vont devenir rouges. Mais il a bien, il a bien souffert. Heureusement que ça s'est arrêté parce que. Je pense que, euh, il se serait vraiment desséché. Hein. Les petits fruitiers, là. Donc ça, pousse, euh, ça pousse toujours euh, tranquillement. Là, les groseilles à macro, j'ai fait des boutures pour essayer d'en avoir d'autres pieds. Donc euh, le, le blanc et le rouge. Là, ici le poivrier du Sichuan ben, il a vraiment bien poussé il n'a pas encore fleuri mais euh, je pense que ça devrait être bon pour l'année prochaine vu la taille qu'il a donc le framboisier ben, lui il a vraiment souffert donc je l'ai quand même arrosé parce que euh, il a vraiment du mal Le grenadier, donc euh, il pousse pas mal. Euh, par contre, il faudra que je coupe euh, toutes ces repousses qu'il y a au pied là, euh, quitte à faire une, une bouture pour en avoir un deuxième. Un petit point sur la consoude. J'avais trois plants de consoude. Et ben ça se pousse super hein. et ça devient énorme. Donc je leur ai mis du paillage. En plus, ça, en plus, ça attire bien les, les pollinisateurs. Voilà, les, les petits arbustes, c'est pareil, je les ai arrosés, les, les ragouminiers, parce qu'ils se desséchaient quand même pas mal. Pareil pour les casseillers, j'en ai mis un petit peu de temps en temps. Le mûrier, euh, j'ai fait plein de confitures avec. Euh, j'ai mis des photos sur Facebook, donc euh, j'ai dû faire euh, une dizaine de pots, et il y en a encore. Donc là, ça, s'est un peu desséché, hein. mais bon, comme il va pleuvoir, ça devrait être bon. tarder à avoir des noix là voilà donc euh, si vous avez aimé cette vidéo euh, mettez un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné euh, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt